On rêve d'un monde meilleur ou d'une situation plus stable, du bonheur ou alors de l'illusion de l'amour. On se dit, et même on se le promet, que ça va aller, que tout ira bien, toujours qu'on ne lâchera pas, oh non on ne lâchera pas, pour rien au monde. On se réveille tous les matins, la tête encore plein de rêves, d'illusions, d'une réalité tant voulue, belle et douce nuit, remplie d'envie et de désespoir, de rêves infinis qui ne se réaliseront sûrement jamais. Nuit sans fin, on fait tous preuve d'une imagination inspirée de nos envies les plus folles ou de nos plus grandes peurs, mais surtout de nos espérances. Et pourtant, on le sait que ça ne s'arrangera pas, que jamais rien n'ira mieux, mais on continue à espérer comme des pauvres cons. Bah, oui, on a, on a beaucoup de fantasmes dans la vie, comme euh, avoir un grand amour, euh, avoir une vie exceptionnelle, etc. Et... Et en fait, parfois, on a l'impression que ça va arriver, que, que plus on va grandir, plus ça va, ça va nous arriver, en fait, l'amour, etc. Sauf que plus on grandit, plus on voit que ça n'arrivera pas. et J'ai toujours un petit peu d'espoir, parce que ce qui vient dans le futur, c'est qu'on ne le connaît pas. Du coup, on, on peut toujours espérer, on peut penser que ça va nous arriver un jour. On ne sait pas comment encore, mais quand on pense aux études et qu'on pense à notre travail et aux futurs enfants, on se dit, bah, je ferait pas peut-être la vie de d'une grande star ou euh, parce que est que c'est trop tard en fait alors qu'en vrai on a beaucoup le temps mais on se dit il euh, faut que j'ai un travail il faut que j'ai une vie euh, tracée etc